Est-ce que utiliser le détecteur de mensonge ou le polygraphe dans le processus de ressources humaines, est-ce invasif Beaucoup d'entreprises utilisent ou envisagent d'utiliser le détecteur de mensonges, pour le dire d'une façon populaire, ou le test du polygraphe dans leur processus de ressources humaines. Mais les doutes persistent de savoir si ces tests sont invasifs. Évidemment, ces tests vont tester si le candidat a été honnête dans l'information fournie dans le processus de sélection. C'est-à-dire, un candidat qui ne sait pas inventer un CV n'a rien à craindre. Le processus est totalement transparent. Le candidat participe pendant tout le test. Aucune conclusion ne sera tirée sans la participation active du candidat. Les examens polygraphiques dans les, dans les ressources humaines de, des, des entreprises servent à premièrement savoir, être sûr que le candidat a été totalement honnête dans l'information fournie dans son CV ou dans le processus de sélection et aussi que les employés respectent les règles, les normes, les mm, conditions contractuelles de leur Travail. Cet instrument de sécurité est essentiel pour les entreprises qui doivent assumer la responsabilité civile et pénale de leurs employés. Comme elles doivent assumer ces responsabilités, leurs responsabilités de leurs employés, elles doivent aussi être en mesure d'utiliser les outils nécessaires pour pouvoir se protéger et pouvoir d'une certaine façon prévenir des problèmes ou prévenir des dommages. Donc en résumé, le processus est volontaire. Les questions du test sont connues par le candidat. Et le candidat participe activement, c'est-à-dire c'est un processus totalement transparent. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions